Et bonjour à tous, on est parti pour l'épisode 2 Donc euh, j'ai toujours pas vos retours sur le premier épisode, sachant que je l'ai tourné d'affilée. Euh, donc on est parti, euh, on doit chercher de la nourriture Alors je vais juste d'abord revenir sur nos pas, histoire de voir si je peux pas récupérer une torche ou quelque chose comme ça Non je peux pas, bon alors on va y aller Alors, chercher de la nourriture, la nourriture, la nourriture Ah, il y a des piefs. Je pense pas qu'on soit capable de tuer des pierres. Oh mon Dieu, le pauvre homme. Ah, hey, cet arc sera utile. Alors, trouver un arme pour chasser le cerf. Elle est devant nous. Seulement, comment est-ce qu'on va la récupérer C'est ça la question. Alors, on a des flèches. Ok, on a 4 flèches. Oula. Euh, hein Comment est-ce qu'on va la récupérer Ok, il y a Ok, il nous suffit de monter là, je pense. Alors. Ok. Monte ici. Ensuite on fait un jump comme on les fait. Ok, parfait. Ensuite. Je peux pas chasser un <rire> Tranquille. Je peux y arriver. Je suis con, je pensais qu'elle allait le faire toute seule. Ok. Euh, voilà. J'espère qu'on on peut récupérer de. Il n'y a pas de flèche sur lui, je pense. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ok, donc là le but c'est de trouver de la nour nourriture. Je suis trop Il faut absolument que je trouve à manger. Euh je suis pas confiant, mais on va essayer quand même. Euh, ok. <rire> pas de soucis. Ok, tranquille. Parfait. Alors ça, ça c'est fait On va continuer à se balader un peu dans ce coin Le but c'est de trouver encore des piaf Je pense que ce sera que des piaf <rire> À quoi Non ça. sérieux De ma gueule par contre ok merci <rire> prochaine fois faut vraiment que je, que je sois plus discret parce que moi je suis pas ok le pauvre désolé Il ouais, faut lui trancher la jugulaire maintenant. <rire> Comment que je le dis? Pauvre animal. Écoute là bas tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Quoi Et ah là c'est sous de ma gueule par Ok. Attends, elle fait vraiment que ça dans l'avion On ne enlever de la viande. Je pense que c'est faire là-bas. Hein. Je suis pas sûr de moi. Hein, je vous l'avoue. Et accroche. Ok. C'est fou les sauts qu'elle fait. Hein. Franchement, moi, je suis assez admiratif. Ça veut l'apparent. Alors, par où on va aller Ça n'a pas de sens Euh ouais Alors, par contre je suis pas allé regarder à l'intérieur. À l'intérieur. Uh -huh. On ne peut pas enfin, On peut pas. Dommage. Alors, par où on peut passer Clairement tout droit quoi mais. A la limite je prends un peu d'élan et... Donc je disais un peu d'élan et puis... Euh... Mais gros, à un moment donné faut arrêter quoi. Euh, hein. On va passer par là-bas. Hein. Ah voilà. Bah elle a pas eu peur hein. alors euh, dépensez les points de compétence dans le menu compétence pour améliorer vos capacités Ok, alors qu'est ce qu'on va prendre instinct animal une meilleure observation pour vous permettre de repérer des animaux et des ressources euh, et des sources de nourriture facile à trouver moi bon, je sais pas Donc, récompense supplémentaire en gagnant des cadavres en fouillant des cadavres fouiller les les caisses, les caisses pour trouver des matériaux supplémentaires ouais bon, pour l'instant je pense qu'il faut qu'on ait un instant animal donc ce sera mieux voilà parfait ici Conrad Ross, capitaine de l'endurance nous sommes nautragés sur une île, dans le triangle du dragon Tara, tu as envie calme toi, calme toi, tu vas bien je me souviens de la plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte, il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non Où es-tu, Lara Tu es en sécurité <rire> C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. Oh. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du monstre Naudon Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Car ta radio allumée. Ok. Ok. Alors, appuyez sur E pour camper, je pense pas que ce soit intéressant. s'en fout un peu, ok. Alors, uh -huh, qu'est-ce qu'on va faire De la musique Alors, ils nous ont. Ils nous ont dit d'escalader la montagne. Uh -huh. Voilà, ça c'est une belle montagne. <rire> Je vais essayer de voir si, je, si, si en revenant sur mes pas ça peut passer. Okay. Ça c'est pas possible. Donc c'est de l'autre côté. Ou je ne sais je ne sais où en fait. Allez Putain. Bon. Ce qui est sûr c'est que c'est pas par là. Donc par où c'est je sais pas non plus. <rire> Clairement bloqué. Ah, par contre, la porte est ouverte. Heo, oh il hey oh y a quelqu'un. Ah, on a une torche, c'est good. Ça, ça pourrait être un piège hein, en vrai. Je vais passer par là. <rire> que cette descente, cette descente va bien se passer je ne pense pas c'est trop simple <rire> non ok qu'est-ce que c'est que c'est ça trop stylé t'imagines t'es en ta, ta torche là sans faire exprès ah là là non, c'est de la folie euh, J'avais pas une torche il y a 5 secondes Je sais pas hein, je me pose la question Ah voilà, là on se comprend Alors, on va incendier ça Je suppose hein Ok par contre j'ai pas tout fouillé Donc on va essayer de voir si oh, rien... Ah si Le masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Ok, bon c'est sympa, je trouve ça mignon. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Ok, donc... Il me faut quelque chose pour Je viens de... Je viens de là. Et j'ai brûlé à gauche, ok donc on est là. Qu'on cherche une clé hein, pour info. Ça entre nous je ne pense pas que ce soit euh, quelque chose de type euh, alimentairement parlant un animal quoi. Ok. Euh, S'il te plaît. Ok. Donc à noter dès que je, je retire la flèche j'ai plus de feu. C'est dommage. Euh, dès que je tire avec une flèche ou quoi. dit qu'elle peut pas faire ça le manque de confiance hey confiance en toi là t'es belle jeune intelligente mais pourquoi tu dis ça ah ouais tu te fais pour chasser et ouais, en même temps t'es dans des trucs dans des ruines et tout pas faire ça ouais alors okay. on n'en vient pas là Escalade avec du feu dans les mains yes pourcentage de chance pour qu'il y ait quelqu'un d'or élevé hmm. Dommage. Sam. Appuyez mâche pour éteindre la torche. Tu as entendu Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route.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 Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. <rire> Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs jamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes de tempête. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. Mmh la reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons depuis longtemps plus comme elle. Mais que Chez moi J'ai rien demandé les gars. Je peux pas me genre me libérer Ok parfait.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 Vous savez vous servir de ça Ça... ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de Mathias. Oh. Euh, ce Mathias. Est-ce que ça va aller Oui, j'ai... juste besoin de me reposer une minute. Oh. Oh. bouger bougez pas. Je vais. Je vais jeter un oeil. Ok. C'est pas si mal. Ok, alors euh, je crois qu'on a. On est à peu près sur la petite demi-heure euh, Je vais donc vous laisser ici Il y a eu encore un max de cinématique malheureusement Bon on a un peu avancé dans l'histoire Ça y est euh, on a le contexte on sait où est-ce qu'on est Et ça c'est cool euh, Du coup je, laisse, je vous laisse vous me donner vos retours en commentaire Voilà ça me ferait très plaisir Laissez, laissez le like euh, si vous voulez voir euh, la suite euh, Avec notre chère Lara Et puis on, on fera tout pour euh, Tout pour rattraper <rire> Enfin on fera tout pour euh, s'échapper d'ici euh, Cette maudite, maudite île. Enfin bref vous connaissez l'histoire c'était Nem, ciao. C'était Nem, ciao.